Allô. Salut Théo oh, Salut cousin Qu'est-ce que tu deviens Eh ben je viens d'être embauché chez Phoneland Sérieux Tu vends des smartphones <rire> Au kilo Comment ça, tu vends des smartphones au kilo Faut qu'on cause là Ah bon Avec la hotline, on est sur un nouveau MOOC Ah oh ouais, cool Ça parle de quoi Les impacts environnementaux du numérique Mais qu'est-ce que tu racontes C'est tout virtuel, y a pas d'impact Le numérique nous offre de nouvelles possibilités pour communiquer, partager la connaissance, comprendre le monde qui nous entoure, et trouver de nouvelles solutions. Mais ce n'est pas virtuel tout ça, Théo. Il faut prendre conscience de la matérialité du numérique et des enjeux associés à son développement très rapide. C'est pour cela que l'on a concocté un MOOC aux petits oignons en s'associant avec une trentaine d'experts du domaine. Des vidéos didactiques et ludiques pour poser les enjeux, des activités interactives pour analyser, mesurer et agir, des fiches concepts pour approfondir les notions, le tout partageable sans modération. Impact environnementaux du numérique. Inscrivez-vous sur FunMook.